Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur le calcul de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc exercice. Calculer la somme S20 est égale à U1 plus U2 plus ainsi de suite plus U20. Sachant que UN plus 1 est égal à 3N plus 4. U1 est égal à 5 et n est un entier naturel. Avant de calculer S20, on doit vérifier que un est une suite arithmétique. Donc pour cela, on calcule un plus 2 moins un plus 1. Alors un plus 2 moins un plus 1 est égal à 3 fois n plus 1 plus 4 moins 3n moins 4 qui est égal à 3n plus 3, plus 4, moins 3n moins 4, est égal à 3. Ici, on a simplifié 3n par moins 3n, et 4 par moins 4, donc on aura 3. Donc, un plus 2 moins un plus 1 est égal à 3, qui est une constante. Donc, un est une suite arithmétique de premier terme. U1 est égal à 5, de raison R est égal à 3, et de dernier terme U20. Donc S20 est égal au nombre de termes de la somme multiplié par le premier terme plus le dernier terme divisé par 2. Donc est égal à 20 moins 1 plus 1, qui est le nombre de termes, fois U1 plus U20 divisé par 2 qui est égal à 20, qui est égal à 20 fois 5 plus 3 fois 19 plus 4 divisé par 2. Donc, qui est égal à 20 fois 33 est égal à 660. Et voilà, S20 est égal à 660. J'espère que cette vidéo vous a aidé de comprendre comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et au revoir sur une autre vidéo.